Les artistes montrent autour d'arrière. On va essayer, hein. Qu'est-ce que tu penses du quartier Ça va bon, quoi des fois ça va, ça. Des fois ça va, des fois ça va pas. Ah, C'est vrai. Ça... <rire> <rire> bon, en tant que gardien de la paix, vous devez connaître tout le monde ici, non Oui, ça va, je connais suis... pas mal pas de monde. Même en, euh, en tant que citoyen, quoi. je connais pas mal de gens. Et vous êtes bruxellois Vous êtes né à Bruxelles mmh. oui. Moi, gant. T'es un gant, toi Exactement. <rire> non, mais je suis venu à Bruxelles, j'avais deux ans et demi. Je suis surtout bruxellois. Bruxellois. Bruxellois. Oui, c'est un artiste. En général, j'ai du mal à démarrer. <rire> Mais quand je suis dans, je En fait, quand j'étais petit, je faisais même des bandes dessinées. Très bien. J'étais un grand fan de Dragon Ball Z. C'est la génération. Vous avez une zone délimitée dans votre travail Oui. Hein. Ici, on est dans le quartier 6, par exemple. D'accord. Et c'est quoi à peu près comme zone C'est tout Saint-Gilles. Tout Saint-Gilles. Pour le quartier 6. Pour le quartier 6, bah, c'est jusqu'à la limite de Forêt, et ça commence bah, une fois qu'on quitte la place Bethléem à peu près. Ok. Voilà. Et ça monte jusqu'au parc de Forêt euh, non, parce que Saint-Gilles s'arrête euh, ah, okay. pas très loin limité, en fait, hein. hein. mmh. s'arrête à, à la, à la prochaine rue, je pense. Ah, ah ben bah, voilà, le poteau carrément, Là. Ah ouais, ok. Parce que maintenant c'est limité à ce stationnement, à côté de forêt, Saint-Gilles. D'accord. Ah oui, c'est pas les mêmes... Euh... Enfin, non, c'est restant même maintenant, <rire> Nous en Chambou. À l'époque, tu pouvais stationner dans, dans, de côté de forêt, maintenant es obligé d'être dans ta limite. Et Tu payes pour ton propre quartier. C'est ça qui est détruit de, des, des, des C'est pour ça qu'il faut arrêter les voitures. Hein. Pourquoi arrêter c les voitures, mon frère. Bah, c'est plus une bonne affaire. <rire> mais tu vois bien. Fou, quoi. Bah, En ville, euh, il devrait y avoir. Euh, mais tu vois bien, c'est pas une bonne citoyens. affaire. Tu ah. le dis toi-même. Je te parle même pas pour des raisons écologiques, etc. Bien, non, moi, je dis, bien que j'y crois euh, à ces raisons, allez, mais je te dis moi. Mais... Je trouve que tu vois quand, quand le citoyen, c'est encore le seul plaisir que tu as. Tu vois, c'est ton véhicule, tu... Envie de, de, de balader oui. Tu n'as pas une limite de temps. Par exemple, euh, si, si tu, tu es chez quelqu'un jusqu'à une certaine heure, tu as ton équipe pour rentrer. Mais si tu dépends des transports, euh, avant minuit, tu dois, tu dois essayer de trouver un transport pour rentrer chez toi. Tu es un mauvais élève de l'écologie mon ami. Ah, être... L'écologie c'est... <rire> Je t'ai dit avant qu'il commence, c'était un artiste. <rire> Ça fait longtemps hein, que j'ai pas dessiné en plus. Là c'est une opportunité, on va dire. Par contre j'ai toujours été nul en voiture. Je ne sais pas pourquoi.